Bienvenue dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous parle de générosité. C'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années. Pour être très honnête, je pense avoir été quelqu'un de très égoïste en tous les cas eu regard des feedbacks que j'avais de la part de ma famille, c'était quelque chose qui était vraiment très présent dans ma vie. Et j'ai décidé que j'allais devenir la meilleure version de moi-même. Une des choses que j'ai faites, c'est de déjà fréquenter des personnes qui étaient plus généreuses que moi, mais largement plus généreuses que moi. Au début, c'était fou. Choquant, c'était violent pour moi de voir que des personnes pouvaient être dans le, voilà, dans le don total et absolu avec autant de facilité, là où moi je faisais de la rétention. Et aussi, euh, si ce n'est pas suffisant, j'aimerais vous partager aussi euh, quelque chose de choquant qui m'a permis aussi de. de, de basculer dans l'autre sens, c'est l'histoire d'un monsieur euh, qui sort euh, de chez lui, évidemment, super euh, villa, super voiture, etc. Et euh, à côté de ça, il y, y a un pauvre qui passe et tout, et lui dit, euh, il lui donne le sac à ordures, un panier avec des ordures, « tu, tu veux bien aller me jeter ça, s'il te plaît ?» Et donc, le monsieur pauvre, euh, euh, en fait, euh, s'exécute. Et il prend ce panier, il l'emmène chez lui, il jette les ordures, il le lave, il le sèche et il le remplit de fleurs. Et il revient le lendemain, et il attend le monsieur, cet homme riche, qui sort de chez lui, il lui remet le panier. Et là, l'homme riche était complètement choqué et il ne comprenait pas. Il fait « mais je comprends pas, mais moi je t'ai remis hier un panier rempli d'ordures et toi aujourd'hui tu reviens en me le donnant rempli de fleurs, ce n'est pas possible. » Et à ces phrases… Le pauvre monsieur se retourne vers lui avec un grand sourire et lui fait « Mais monsieur, c'est tout à fait normal. Chacun n'offre que ce qu'il a dans son cœur. » Ça, le jour où j'ai lu ça, moi, étant petite égoïste dans mes petites chaussures, « It hits me. Ça » ça m'a fracassé la tête. J'ai dit « oulala, là là là, là j'ai pas envie d'avoir de la merde dans mon cœur. » et, et des fois, on ne donne pas par peur du manque, on ne donne pas parce que soi-disant, on se cache derrière, je n'ai pas le temps, j'ai moi aussi mes problèmes. Alors ces deux stratégies m'ont beaucoup aidé La première, c'est de m'entourer de gens qui sont un milliard de fois plus généreux que moi. C'est « Accrochez-vous » parce que c'est violent, c'est <rire> choquant au début, surtout quand on est loin de, de, de l'état et le niveau auquel ils sont. Mais c'est très gratifiant parce que ça, ça vous contamine. Nous, on a un, un proverbe en arabe qui dit « Tous ceux qui fréquentent des gens plus de 40 jours deviennent comme eux. » Donc, fréquentez des gens meilleurs que vous. Et au-delà de 40 jours, peut-être que vous allez avoir vous aussi des résultats exceptionnels. Et cette deuxième phrase m'a aussi impacté C'est « Je ne veux pas avoir de la merde dans mon cœur. Je ne veux pas avoir des ordures. Je ne veux pas avoir des choses qui ne sont pas dans la lumière. Ces deux stratégies m'ont beaucoup aidé Je suis sûre qu'elles vont vous aider autant qu'elles m'ont aidé à condition de les appliquer et de les faire. La générosité quand elle est là, je peux vous garantir qu'elle vous ramène de la magie et une tonne d'abondance. Ne croyez pas un seul traître mot de ce que je vous raconte. Par contre, faites-le. Voilà